Maïsso Genel, je reconnais le début de 2011. Je reconnais Maïsso Genel, nous habité habitué à Foufeu. Nous avons abandonné la caméra moi mal vivre vu notre à deux avec Maître Genel. Et par la suite, je viens tomber ici. Je me après Jésus-Christ, Maïsso Genel est là. Et son grand privilège pour moi, je dis à... Maïsou a brûlé toute étape malgré la difficulté, malgré tout plan qui a fait, malgré tout entosse, temps, soit été fait dans route-là. Mais Jésus a un plan, savolé, a a écrit dans l'éternité. Et Jésus a pour les jour, il a franchi une grande étape. Et je dis ça, tout le monde a regardé, tendem a Musiciens... Quelqu'un autre chose dans l'église ou bien dans le jazz, est ne qu'il pas qu'on pas de marier facilement Est-ce qu'il n'y a pas de marier Un mouvement. On est marié sur la présidence ou bien un coup de cobre. Même dans les artistes qui font des musique chaque trois mois, musique, la musique crée à la planète. Est-ce qu'il n'y a pas de marier facilement Même si vous n'y a marie, form, mais si pas de marier, il n'y a pas qu'on marier. Il n'y Mais nous venons à un bon nous jouons nos un papa qui est d'accord il recevoir nous il recevoir vagabond couché de femme son genois nous sommes chama deux les mentrafia l'a veiller pour moi l'aime sortir pour l'attraper l'a pour pour lui c'est pas une blague non très sérieux dans ça je dit c'est pas une blague m'a pour mon côté pour une sortie de nous deux et Jésus-Christ fait nos grâce Nous un an mariage là lui, mariage, là s'il à je vous savez, jeune mari au moins jeune mari moins oui. Vous avez des questions sur Facebook. Oui. Você e, oui. Ça c'est Kinam. Parce qu'elle est prêt à me faire On joue samedi, 26 juin 2021. Il est prêt à me faire ça là. Ça c'est pas pour me faire autre là. Maïsso Genel, il faut faire l'indemiel. Puis là, il faut faire tout. Il faut faire tout. Peniel, il est responsable. Elie Zem, il responsable. Mais Frandi, il est responsable. Il responsable. C'est bon, c'est bon. Yes. Maïso, vous avez appris que chanté pour aujourd'hui. Hein? Mais moi même, je voulais honorer dans l'autre façon. Je vais pas choisir de chanter. Parce que je connais madame, je vais chanter en pile. Je vais chanter en pile pour aujourd'hui. So, hein? Mais moi même, je vais pas choisir de chanter. C'est la façon dont je mon pour honorer Maïso. Je voulais so. dire devant tout le monde entier. Devant tout le monde qui a suivre là. Maestro Genel, il était frême, il a prêté frême à jamais. Et Maestro, je vous ça très fort, après-midi. Je vous ça très fort, vous pas vous incroyez, pas faire émotion, relaxe, relaxe, Maestro, relaxe. Nous passons des vieux moments ensemble, nous avons mangé plein d'eau sucrée ensemble, mais nous sommes là, nous n'avons pas de vent, nous Jésus fait nos grâces. Là, nous sommes là, là aujourd'hui nous à Jésus-Christ qui fait nos grâces. Et je veux dire devant tout le monde qui a regardé, Maestro Genel est un grand frère lié pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre ça, même j'ai un petit détail tout petit pour vous comprendre. C'est lui qui m'aime dit ici. Je dis à, j'ai privilège là, Maestro l'Église, mais c'est Maestro Genel qui te là. Maestro, on ne mérite à Maestro Genel, mais c'est Les vrais amis sont durs à trouver, difficiles à quitter et impossibles à oublier. Merci pour les 11 années d'amitié. Maestro Kadi, le 17 décembre 2022. Merci.